Votre attention. Trois techniciens sont demandés à 008 pour débuter les tâches de maintenance. Merci. Votre attention. Protocole de mise en quarantaine du site initialisé. Tous les accès sont désormais fermés. Transmission de l'alerte en cours aux unités de secours de la Fondation. Veuillez patienter dans le calme et l'ordre en attendant les informations supplémentaires. Attention Rupture de confinement de scp 008 L'agent infectieux 008 ainsi que plusieurs instances de ce dernier sont désormais déconfinés. Tout le personnel est prié de se munir de combinaisons asthmates et de se diriger vers les abris de secours. le secteur je répète, attaquent le secteur B. Je répète, ils Attention s'il vous plaît